Créer le croquis d'une métropole et le rendre interactif avec la programmation, ça vous intéresse? C'est le projet du récit univers social qui a été expérimenté dans la classe de Sylvie en géographie de première et secondaire. Dans ce projet, les élèves ont pu mettre en œuvre leur créativité en utilisant le logiciel de programmation Scratch et le microcontrôleur Makey Makey. Trois étapes essentielles. La première, faire la recherche documentaire. Donc, on avait vu de l'information déjà avec le cahier d'exercice. On avait vu Montréal un peu euh, en profondeur sur qu'est-ce qu'on y retrouvait. Dans le dossier documentaire, c'était plus général. On allait chercher de l'information euh, sur le transport, sur les infrastructures, sur les services. Donc, vraiment tout ce qu'on doit retrouver dans une métropole. Ensuite, deuxième étape, les élèves doivent créer un croquis, donc inventer une ville de A à Z en remettant les éléments qu'on avait trouvés dans la recherche documentaire. Donc, encore là, euh, mettre l'emphase sur un élément qu'ils ont choisi. Il y avait différents thèmes, différentes caractéristiques de ma ville et là, ils devaient donc choisir un élément qui allait ressortir sur leur croquis. On a un centre-ville au milieu. Puis, euh, on mettrait genre, des, des moyens de transport comme des bus, des métros pour, euh, pour que notre ville ne, ne pollue pas trop. L'autobus est là, et toi, tu, tu fais jusqu'à là, il te dépose, après, après il peut aller chercher donc là pour les amener ouais. au centre-ville. Après il va avoir euh, les lieux de travail, euh, les industries, les bureaux, les. Bien, Puis les éléments naturels, c'est quoi? On, on c'est pour ça qu'avec votre légende, tu mets une couleur que c'est des bâtiments, que c'est une oui, usine, une autre couleur que c'est des restaurants. Non. Le fait de le faire en format maquette comme ça, ça permet quoi ben, ça permet comme de pratiquer notre créativité. Ouais. Ben aussi, euh, ben de savoir s'adapter avec nos coéquipiers. Comme euh, ben par exemple qu'il y a une idée, puis moi j'en ai une différente, ben comme s'entendre aussi, c'est plus facile à imaginer que genre dans notre tête, parce que là, tu as un plan 3D, un peu. donc. Euh... Prochaine étape suite au croquis, c'était la programmation. Donc, rendre ça vivant avec euh, Scratch pour, euh, et Makey Miki, pour euh, mettre de l'interaction entre mon papier, puis... Euh, de la programmation Le but aujourd'hui, bien sûr, c'est d'avancer votre euh, croquis s'il n'avait pas été fini au dernier cours et c'est de commencer à faire les défis. Ensuite, mon interface de scratch, là, quand que je fais une programmation, ça ressemble à ça ici. Alors, j'ai mon, mon bouton ici, des blocs de programmation avec des thématiques différentes. C'est ça qu'il va falloir que je vienne assembler à l'autre page pour être capable de donner les ordres. Qu'est-ce qu'on fait? Et euh, vous avez les indications, quels sont les, les blocs à aller chercher. Dans ce projet, on propose différents défis scratch aux élèves. Puis, à cet égard-là, ils sont amenés à trouver des solutions, à déboguer leur programme. Et nous, notre rôle comme CP accompagnateur, c'est de, le, de les amener tranquillement vers la réponse en leur donnant des indices afin que ce soit eux qui puissent la développer. Il y a des élèves qui sont plus autonomes dans leur démarche. Il y en a d'autres qui ont besoin de, de plus de soutien. C'est normal. Là. Il faut faire un peu de différenciation à travers tout ça. Mais ils sont toujours bien heureux lorsqu'ils arrivent à, à trouver la réponse par eux-mêmes. C'est une réussite pour eux. Mouvement, avancez pas. Moi, je peux faire répéter, hein? Moi, ah, j'avoue, je vais faire répéter. Ça simplifie ça la pépite une fois. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, ce que tu es en train de faire dans, ton, euh, dans ta programmation? Dans la programmation, j'essaie de faire que ça fasse que c'est le jour, donc il y a beaucoup de trafic sur les routes des métropoles. Et quand ça tombe dans la ville de nuit, il y a juste des bruits de criquets pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de trafic puis qu'il y a juste quelques autos qui passent. L'emphase devait être mise sur ma maquette, donc mon point central, c'est le dessin que les élèves font. Alors, Scratch, je viens ajouter l'explication, une manière de l'illustrer, et le Mickey Mickey est essentiel pour faire le lien entre mon dessin et mon croquis et la programmation. Ce que je veux, c'est que la maquette, je vienne toucher à mon dessin, pour que l'activation, l'action euh, se propage puis se réalise, l'explication arrive sur pourquoi j'ai ça dans une métropole. On est des ingénieurs, fait on testait avec les boutons voir si ça marchait tout. Puis là, on regarde si la police a fait bien sa job à l'hôpital. Puis là, dans lavant banlieue quelque chose. Trafi, <rire> trafi. <rire> ah, c'est cool! Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste un Makey Makey? Donc, Makey Makey, c'est pour connecter ta maquette euh, à l'ordinateur pour que l'animation se fasse quand tu appuies sur euh, ça. Makey Makey, c'est une plaque avec un circuit imprimé euh, qu'on va connecter à notre ordinateur avec un fil USB. Qui va permettre d'alimenter le circuit. Par la suite, on va brancher des pinces crocodiles, des connecteurs qu'on qu pourra associer à des objets qui sont sur une maquette. Sur notre Makey Makey, il y a des espaces qui illustrent les touches d'un clavier, donc la barre d'espacement, les flèches gauche-droite. Et lorsque les gens vont programmer leur Miki-Miki, ça pourra déclencher de, de l'interactivité sur une maquette, un peu comme lorsqu'on va dans un musée ou une exposition interactive, ça pourrait déclencher une animation, des effets sonores et ainsi de suite pour rendre le tout un peu plus dynamique. Il y, a le char, il y a un petit bug, je pense. De, de faire le projet comme ça au début de l'année, ça crée des liens différemment aussi, déjà, là, parce que les élèves, de travailler en équipe, euh, on voit les points forts, les points faibles de certains. Euh, moi, d'avoir une relation différente que de donner juste un cours magistral à l'avant, puis d'aider faire de la correction, de cahier, bien, de faire le projet, bien, déjà, il y a plus d'interaction entre moi et les élèves. Donc, ça, c'est une plus-value d'apprendre différemment, parce que le cahier, c'est bien pratique, mais de sortir de cette zone-là pour les élèves, d'être plus en action bien aussi, ça montre qu'il y en a que je ne verrais pas, qu'ils ne répondent pas quand que je pose des questions en classe dans un cours plus conventionnel, mais que là, dans ce concept-là, ils ont plein de questions là, qui, qui popent, puis que là, bien, en circulant dans la classe en projet, bien c'est plus facile d'aller les... au-devant de ces élèves-là ou de répondre aux questions qu'ils n'auraient pas osé poser dans un autre contexte. Cette capsule fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'univers social.